Bien, voilà, je vous propose maintenant de calculer le prochain bulletin, votre prochain bulletin sur base des notes obtenues dans vos différents cours. Alors j'ai déjà commencé le travail ici, j'ai répertorié dans la colonne A les différents cours que je suis. Dans la colonne B, j'ai commencé à indiquer les notes obtenues, par exemple pour le cours de mathématiques, 17 points obtenus sur un maximum de 20, au cours de français 18 sur 20 et je peux continuer ainsi euh, l'énumération de mes différents cours donc pour le cours d'histoire imaginons que ma note ait été de 16 sur 25 pour le cours de géographie 18 sur 25 pour le cours d'anglais 20 sur 30 pour le cours de sciences 18 sur 25 et bien sûr pour le cours d'informatique 30 sur 30 et maintenant Comment calculer le total des différentes notes Premier réflexe, ce serait de prendre une calculette par ailleurs et de réaliser les différents calculs, mais ce ne serait vraiment pas une bonne idée, d'autant que nous sommes ici avec un ordinateur et qu'un ordinateur a quand même pour spécialité de faire des calculs. Alors, comment réaliser ce calcul Je vais vous montrer plusieurs méthodes. La première que je vais vous montrer dans cette vidéo est une très mauvaise méthode mais elle permet de, de comprendre comment se passent les choses. Donc, c'est pour cela que je vous la montre quand même. Il s'agit d'un calcul. Et un calcul commence toujours par le signe égal. Égal, donc le total, je vais le mettre dans la cellule B10. Dans la cellule B10, j'écris égal. Égal quoi Eh bien, égal 17 plus 18 plus 16, plus 18, plus 20, plus 18, plus 30. Et nous avons un total de 137 points. Bien sûr, je peux faire exactement la même chose pour les maxima. Donc je commence par le signe égal, puis. Je vais me déplacer par exemple... je vais mettre Pardon, je vais mettre le, la valeur 20, plus 20, plus 25, plus 25, plus 30, plus 25, plus 30. Voilà, sans aucun déplacement. Et je frappe la touche Enter. Et j'ai mon total, 137 points sur 175. Mais imaginons maintenant que un des professeurs se soit trompé dans sa note, le professeur d'histoire a oublié de vous noter une question. Et donc, votre note n'est pas de 16 sur 25, mais votre note est 19 sur 25. Alors, corriger la note, c'est facile. Mais après, le total n'est plus correct. Quel sera votre total et Bien, Pour le calculer, il faut à nouveau retourner dans la part de formule, dans la ligne de saisie, et réécrire la valeur correcte. Donc, pour cela, j'ai cliqué dans la ligne de saisie et je vais retourner à la valeur 19. Ici, si ça va encore. Il n'y a pas encore tellement de notes. Mais s'il y avait, par exemple, une vingtaine de notes, vous auriez bien plus de difficultés à trouver la bonne valeur à modifier. Voilà. Ici, j'ai modifié la bonne valeur. 17 plus 18 plus 19, c'est bien ça. Et je frappe la touche Enter. Et j'obtiens, effectivement... 140 sur 175. Mais vous voyez que cette méthode n'est pas très bonne. Elle va très souvent générer des erreurs et elle n'est pas facile à mettre en œuvre. Alors je vous propose de l'essayer quand même pour bien comprendre comment elle fonctionne. Mais dans la prochaine vidéo, je vous montrerai une méthode déjà un peu meilleure pour réaliser le même calcul. A bientôt